Pas où je dois aller, merci. Oh, c'est beau. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Bah, écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui euh, à Nantes. Voilà, totalement. Je vous ai épargné le trajet euh, faramineux. Créo va aller me retrouver, va aller me chercher. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Gare de Nantes, euh, la gare de Strasbourg est mille fois mieux. Mais c'est déjà bien joli, c'est bien sympa. Il fait 50 degrés, frère. Je suis en train de cuire et je sais pas. Ah, il pourrait me chercher là, Créo, peut-être Attends. Moi je suis à la gare sud, la première. Ouais. Mais c'est toi là depuis tout à l'heure que je vois, non T'as les warnings Non, c'est pas toi, non, alors c'est pas toi, c'est pas toi. T'es euh, ah, au oui, niveau du... T'es au... au parking Hertz Ouais, c'est ça, ouais. Bah j'arrive, je vais faire la carte au trésor. Je vais mourir dans d'atroces souffrances. Vous m'avez vu Merci, hein. Merci monsieur. Oh, ouais. oh la vache. Yo Ça va bah, Ça va ouais. Ah, magnifique. Tu n'en Ouais, nickel. Tu pas à côté d'un équipe, du coup Non, du coup, j'étais ah. à côté de, de parents sympas. Ah, bah, c'est cool. J'ai joué au Barbie avec. What Alors, regardez, c'est beau la vue. Il faut savoir qu'il vient de me dire un truc en roulant. Oui. Il l'a exprès pas dit avant que je vienne, hein, pour être sûr que j'annule pas le, voile, vo, le voyage. Il y a pas très, très très longtemps elle est passée en top 1 du taux de criminalité, donc euh, c'est la ville la plus dangereuse de France aujourd'hui. Elle est dans le top 6 de, des villes européennes, Ou top 3, mais voilà. Euh... En gros, c'est une vie où il n'y a que des gangsters Ouais, mais ça va Bah lui, c'est un gangster Oui, bien sûr, ça se voit avec un sa gangster barbe de la campagne <rire> Quand tu venu chez nous, tu pas de barbe Ah si, bah si Si, j'en avais un petit peu mais euh, vraiment vite fait. Oui. Et alors moi j'avais prévu de faire le con ici, bonjour. Bah, ça se trouve oui c'est un criminel. Hein. Peut-être. Euh, attention tout de même. Hein. Ah sur moi c'est des criminels. Et pourquoi lui il a une calache c'est normal hein. C'est normal. Ah ok. C'est parce qu'il a pas rendu la monnaie en fait. Bah, c'est beau C'est beau C'est beau. Hein. Oui bonjour Est-ce qu'on est bien à un McDonald's ou un McColo <rire> Ouais Ouais ça bah, soif, il a soif. <rire> euh... Alors là je suis content là. Alors là frérot, ah là on est vraiment bien. Ça fait 3 ans que ça, j'ai pas vu. Je suis trop refait. Je vais pas vloguer ça, mais je vais me la faire, la mère. Enfin, je vais me la faire, tu m'as compris quoi. Hey, hey, hey, hey Oula hey, Une hey, hey, hey, hey, hey. caméra cassée comme ça. Là. Une caméra cachée une... Et non pas une caméra cachée, cachée. <rire> Oh, il est drôle hein. ah. Oh là là là, là Il, a, cas, mangé un, il a mangé un clown Ah, j'ai sucer, mec Vous voyez la voiture devant là, la bosse La bosse là oh, Franck, du boss Attends, ça traverse Bonsoir Bonsoir Tout le monde s'embrouille Bonsoir après avoir failli rater mon train après avoir failli mourir environ dix fois je suis bel et bien arrivé dans la ville la plus dangereuse de france bienvenue à nantes je suis avec le frérot coco salut ça va quoi on vous entend pas ah bah il y a déjà les problèmes les problèmes bah, je comme quoi pour vous dire c'est la première ville la plus dangereuse de france maintenant c'est passé il n'y a pas très longtemps vous vous rendez compte que marseille et marseille c'est deuxième et paris plus... paris c'est quatrième et en plus je pensais pas hein. bref euh, donc voilà il va me faire une visite de Nantes quoi Bah ouais tout simplement Merci à toi, le soleil arrive en plus ouais. C'est incroyable. incroyable Et donc là tu disais c'est un terrain ovale derrière Derrière moi un terrain de foot qui est non pas ovale Oui Mais ouais, qui est arrondi toi. en fait C'est ça, incroyable Voilà et en gros ces types là en fait grâce au miroir qu'on peut voir juste là-bas En fait le terrain en fait paraît froid Alors qu'en soi il est en arc de ciel En arc de ciel, en arc de ciel. Voilà, voilà ouais. Ça c'est enfin, un truc assez connu à Nantes enfin, Très, très connu mais une partie un peu quand même connue. De... Faut pas être bourré quoi quand Sans tu veux quoi. jouer à. Et puis lui derrière de toute façon tu veux voir le château. Oh le château c'est quoi le château le de quoi Le château de d'Anne de Bretagne. C'est Mais 40 degrés à l'ombre. C'est pas l'ombre. Si les températures que tu regardes sur le téléphone c'est à l'ombre et à l'abri du vent. Voilà, c'est ah la, la règle. règle. Oui oui, je t'apprends quelque chose. Voilà, je suis venu ici, je t'apprends quelque chose. Les euh, températures si je... Météo France et toutes température c'est à l'ombre et à l'abri du vent et euh, à quelques mètres du sol, je sais plus à combien d'accord Comme ça tu le sais. Parce que quand il fait que 30 degrés à l'ombre chez nous, en plein soleil, il fait plus de 50 degrés frérot. Ah ouais. Ah oui. Alors le jour où tu verras Météo France dire 50 degrés, euh, je crois que c'est la merde. Quoi. Ah <rire> ouais. Okay. Voilà. Et derrière nous, on peut voir un petit euh, clocher, je dirais, une, ou une cloche. En fait, c'était l'ancienne entreprise soit de Lu ou de Ben, Mais je pense plutôt que c'était Ben parce que du coup Ben, tu dire biscuiterie Nantaise. Voilà. Oh là là là là. Pour ceux qui savaient pas, Ben c'est Nantais. C'était créé à Nantes et euh, on a aussi l'entreprise Lu mais je sais pas si c'est. en tout cas voilà, c'est l'ancienne, euh, la toute première entreprise de Ben en fait Qui a été décalée ensuite plus loin parce que bah, du coup vu que c'était le centre de Nantes Ok Compliqué de, bah, de créer ça parce que avec les caillons et tout comme ça Juste derrière on a la plus grande cathédrale de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre-Paul Voilà Et elle a pris feu en 2020 euh, mais Coco m'a dit que c'était pas aussi grave qu'à Paris quoi Non non non, non Mais c'était la D quand même quoi Ouais, bah il y a eu quand même euh, des vitraux cassés, ouais. euh, des œuvres cassées. Bah, en fait, tout est mis ici. Il y a plein de panneaux d'affichage. Ouais, en vrai, tu... l'incendie, c'était quoi En vrai, l'incendie, en fait, c'est comme euh, la cathédrale euh, à Paris. Notre-Dame en fait on ne sait pas. Ah on ne sait pas euh, Ça peut être très bien un incendie criminel par, euh, comme ça. Coup, ouais là, avec euh, le bois qui Ou est criminel puisque c'est la ville la plus dangereuse. C'est euh, aussi peut-être criminel mais je vois pas qui voudrait tuer une cathédrale. Bah à Paris c'est possible que ça ait été vrai. donc euh, oui c'est sûr. Il y a mais bien euh, un euh, fils de Il est vraiment très très grand en vrai euh, je pense que sur la vidéo on ne peut pas hein, ça si forcément, si tu si si Mais Oui oui vraiment très.. En fait c'est en train d'arrêter Paris ça fait bizarre parce que... Deux ans était payante, Alors là, les amis, on se croirait pas dans la ville la plus dangereuse euh, de France. Bien au contraire, on... le jardin des plantes, c'est un endroit très sympa. Mais il y a beaucoup de monde, donc je peux pas trop filmer. Mais là, on est dans un coin un peu posé. C'est le seul endroit de Nantes où les gens sourient. Oui, c'est bah en fait c'est un coin posé, tu vois, genre tout le monde déstresse du travail, tout ça. Alors là, les gars, on est au resto. T'avais pas vu hein T'as vu Elle est tellement petite. Comme en fait, on je dit. La même taille aussi. Hein. Donc là les gars, on est au resto. Je suis un petit peu. Bon. Oh. Oh. Oh. J'ai pas fini mon verre. Il est fini. <rire> Il est 22h et on mmh. va aller après faire un bain de minuit. Vous aller avec on nous On vous emmène. Mmh. Euh, mais comment ça s'appelle Tu connais les Twitch, euh, Twitch les, les trucs dans les bains là, les les tubes Mais euh, quoi, on dit quoi Tu connais pas les streamers qui font des lives que dans des bains Non. Alors moi je, comme j'ai jamais fait Twitch, c'est bénéfique pour moi. moi ouais. Mais maintenant il y a des. Euh, mais Comment ça s'appelle Ok. Calme-toi. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de séisme, c'est juste. <rire> Le café il est carré, il est carré comme la plage. On a demandé une carafe, on a préféré boire pour bon, voilà, la Des photos de chat, ça oui. fait trop bien. C'est bien poilu. On ne peut pas passer. On m'avait promis de vous abstainer. Devant la tête des Oh, alors je vous l'ai pas dit, mais en fait. Parce que vous sous-estimez trop, vous dites voilà c'est qui Coco, on le connaît pas, M-Colo tes vidéos c'est de la merde aussi. Mais le créo là, le copain c'est la voix de Buzz d'éclair en fait. Vous aviez toujours cru que c'était Richard Darbois. C'est Richard. Bah c'est le pseudonyme qui a été donné mais du coup on sait tous que c'est toi quoi. Oui c'est vrai. Donc c'est lui Richard Darbois. Enfin du coup c'est le pseudonyme mais du coup c'est Coco quoi. C'est vrai. Ouais c'est moi. Enfin ce qui paraît. Voilà. nous la voix de Buzz d'éclair Ah ok. C'est le bon moment. C'est parfait. Bonsoir ah, C'est pas grave C'est pas grave Donc là les gars il est 23h et on va aller se baigner Voilà Certes c'est la canicule mais il fait quand même froid parce qu'il faut pas déconner il y a du zèf Parce que bon bah les, les airs marins c'est comme ça, c'est la vie mais euh, dehors là, caillotte. Elle est bonne Ouais ça passe hein Ouais vite fait Ah ouais Elle est trop bonne Oh mec j'ai jamais eu autant d'énergie And <laughs> <laughs> yeah. hey, let's go. Wow. <laughs> <laughs>